Aujourd'hui, c'est les abdominaux du haut. Premier exercice. Donc, Marine, mon cobaye préféré, ma fille, à ses genoux fléchis, les épaules touchent le sol et remontent doucement. Je suis menton-poitrine. Toujours position coquille d'oeuvre dans les abdominaux. Mes mains derrière la tête, mais qui ne tirent pas sur la nuque. C'est toujours pour avoir la bonne position coquille d'oeuvre. Je monte. Un, je descends. Deux, je descends. 3, je vais jusqu'à 20, donc ma série fait 20 répétitions et j'essaye de faire 5 séries. A chaque fois, je fais 20 et je tiens la cinquième, je tiens 1, 2, 3, jusqu'à 20, donc ça 5 fois, merci.